pas là pour faire plaisir. Tu es là pour te saouler toi-même, pour être enivré de toi-même. Et ça, tu te le caches. Tu te joues le tu, tu te joues le scénario, tu te joues du pipeau en te disant que tu es là pour les autres. Que tu dois les aider. Et ça, c'est un simple système qui est là pourquoi? pour accomplir le destin, pour accomplir mon destin. Euh, ok. Ça, c'est dysfonctionnel. Et pourquoi c'est dysfonctionnel Parce que euh, le, destin, le destin que tu t'inventes, il est là pour te cacher ta misère. Il est là pour cacher les marques que tu as sur le corps et auxquelles tu ne fais pas attention. Auxquelles tu ne fais pas attention parce qu'elles ont Tellement présente, t'as tellement été accoutumé à la douleur, aux expériences dures, que pour toi c'est la normalité. Ok. Ensuite, il y a quoi? Euh, les relations sont compliquées parce que t'es pas là pour toi je retombe sur ce que j'ai dit tout à l'heure t'es pas là sur toi t'es pas sur toi, t'es pas pour toi t'es sur l'autre et pour l'autre autant en le contrôlant qu'en le guidant donc pourquoi t'as mis la priorité à l'autre pour pas avoir tes blessures et quelles blessures tu veux pas avoir voilà c'est ça la question Ça me parle de pauvreté, de faim, de misère. Euh, je vais tomber sur la bonne information, je vais trouver. Il y a quoi d'autre derrière Je fuis ma vie. Je fuis ce qu'on m'a fait je fuis le besoin que j'ai de m'exprimer. Je fuis mes limites. Et tu te poses la question derrière, est-ce qu'en exprimant tout ça, je vais être du bon, du bon côté de la barrière Suis-je vraiment une solution pour le monde En étant qui je suis, réellement ou est-ce que je vais te détruire si je me laisse être qui je suis. Et ça, ça saute encore. Euh, pour le groupe, ouais, on, va aller. on va aller dans le groupe maintenant. <coughs> ok, le samedi, je me suis forcé toute ma vie, donc une heure de plus ou une heure de moins ne change rien pour moi sauf que c'est cette ces petite ces seconde, cette petite minute bout à bout, mise bout à bout euh, créez votre destin, créez mon destin. Et je fais semblant que, et je fais semblant de ne pas être touché par les petites blessures du quotidien, euh, afin de continuer à être là pour les autres. C'est en ça que je m'auto sabote. C'est en ça que je peux jouer la victime, que j'alimente mon scénario personnel. Les gens sont pas compliqués. Les relations sont pas compliquées. Ça derrière, pour toi Béatrice, ça résonne envie d'impériosité. Délire de domination. Ça résonne aussi dans le groupe d'ailleurs. Le mot délire résonne vraiment particulièrement. Et pourquoi On est sur. Il un... euh, y a un côté sauvage. Il y a un côté je suis un sauvage, je suis une sauvage euh, qui se force à être dans les limites de la société. Exactement comme euh, Tarzan se forçant à, à être chez les hommes civilisés alors qu'il est mieux en forêt avec les singes et respecter son côté sauvage c'est attirer à soi donc alors accepter son côté sauvage c'est-à-dire accepter la vibration de je suis un sauvage je suis une sauvage en moi va faire en sorte bah si tu acceptes le truc en toi tu acceptes le truc chez l'autre c'est simple et du coup, ça me dit, mais en fait, j'ai peur d'attirer des gens comme moi. C'est-à-dire que je ne peux pas me dominer. Si j'attire quelqu'un qui a autant de sauvagerie que moi, est-ce que je vais réellement pouvoir le dominer Est-ce que je vais réellement pouvoir le diriger Est-ce que je vais réellement pouvoir sortir ce que je suis vraiment Voilà. Merci pour ta question.